On m'a demandé de porter un regard institutionnel sur les questions qui nous préoccupent aujourd'hui et donc je vais essayer de porter un regard tout à fait pragmatique d'un membre d'une direction d'université qui est confronté à ces questions de sens et d'efficacité très régulièrement. Et euh, m'occupant des questions de qualité, de valorisation de l'enseignement dans une université où, comme partout, la pente va plutôt vers la recherche, j'observe évidemment régulièrement ces, ces tensions. Et je pense d'ailleurs qu'une des fonctions principales de la direction dans ce domaine, c'est de réguler ces tensions, mais j'y reviendrai dans, dans un instant. Euh, J'aimerais revenir un, un instant sur ce, le, le, enfin, le thème qui a été mis en exergue pour ce colloque, concilier euh, sens et, et, et efficacité, euh, sans faire de, de l'exégèse de, de bazar, juste souligner, dans le fond, dire concilier, ça sous-entend que peut-être ça n'irait pas ensemble et que peut-être même ça serait antagoniste. Ce qui pose, euh, ce qui pose évidemment des questions, et, et c'est vrai que le fait que ça ait du sens, ça ne veut pas dire que c'est efficace, et le fait que quelque chose soit efficace, ça ne veut pas dire que ça a du sens, et je me suis permis d'emprunter cette petite... Euh, voilà, cette petite slide dans une campagne pour le développement durable, pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est plus efficace qu'on va nécessairement dans la bonne direction. Et donc, ça, ça, ça amène une question, mais alors quels sont les liens entre ces, ces deux éléments Alors, on peut voir ça de, de, de différentes façons, d'un premier point de vue, et de dire, ben, en fait, l'efficacité, c'est l'alignement entre le but et euh, les méthodes. Ça, c'est un premier regard. Et donc le but, évidemment, pose la question du sens. Dans un premier cas, l'alignement entre le but et les méthodes, on est vraiment dans ce que vous avez entendu encore aujourd'hui dans l'approche qualité, le fitness for purpose. Est-ce qu'on fait bien les choses qu'il faut pour arriver là où on veut Mais le but, ça pose aussi la question du sens. Et là, on est dans une autre question qu'on pose moins. Et Xavier l'évoquait, je pense, ce matin implicitement. C'est la question de fitness of purpose. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien en train de faire les bonnes choses le deuxième, deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est que dans le fond, il me semble qu'il y a un lien qui se perd souvent, c'est la, la relation entre le sens et les pratiques. Et, et j'aimerais m'attarder un, un instant là-dessus. Si on se place dans une perspective qu'on pourrait qualifier de connective, pour faire chic, euh, on pourrait dire que donner du sens, fabriquer du sens, comme diraient les Anglais, j'aime bien cette idée qu'on fabrique du sens, en, en réalité, assez simplement, c'est faire des liens. Alors j'aimerais juste passer un petit détour par une petite métaphore. Si je vous montre ceci, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Vous pouvez voir une vache, une carte de géographie, des choses à connotation sexuelle, euh, ou éventuellement un visage. Ça va dépendre des a priori que vous avez, ça va dépendre du, si vous focalisez sur un aspect ou l'autre de cette image. Mais si je vous montre ensuite cette image-là, en principe vous devriez voir un visage, sinon peut-être que vous avez abusé de la bière à midi, mais en principe vous devriez voir un visage. Et vous voyez bien que si je reviens en arrière, eh bien, vous devriez un peu plus qu'avant voir un visage. Donc simplement ce que, ce que je veux souligner avec cette petite euh, métaphore, c'est qu'en en fait on, on a tendance à se focaliser sur, sur certains éléments et on perd de vue l'image globale d'une part, et d'autre part, on perd de vue les liens entre l'image globale et les pratiques. Et c'est ce que je peux observer dans mon université, bien sûr, et dans d'autres que, que je visite, c'est qu'il y a une tendance à se focaliser sur les pratiques et la perte du lien avec le sens et la vision qui est derrière, d'où ça vient, pourquoi on fait ça, etc., et on se focalise sur les pratiques. Alors, pour refaire le, le lien entre le, le, le pratique et, et, et le sens, j'aimerais l'illustrer comment elles s'inscrivent, comment cette relation s'inscrit dans l'évolution du contexte d'enseignement supérieur de, de ces dernières années. Bien sûr, je ne serai pas du tout euh, exhaustif, mais je voudrais juste dégager quelques éléments principaux qui ont amené à une, une évolution ou une émergence de, de ces pratiques. Alors vous avez vu sur le programme, c'était marqué une heure et demie, Lanares. Évidemment, je ne vais pas parler une heure et demie, je m'arrêterai à une heure 25 Mais en fait, ce que je vais essayer de faire dans, dans cette... Euh, après, début d'après-midi. Je vais maintenant euh, faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire un, un petit chapeau général sur les principales tendances et quelques éléments qui y sont associés. Et puis après, je, ferai, je focaliserai sur trois aspects... Et à chaque fois, j'essaierai de, de faire... Euh, enfin, vous, essairez de faire le lien avec ce que vous avez fait ce matin dans les ateliers. On a fait un pari avec, euh, avec Caroline. Alors, les paris, on peut les gagner ou les perdre. Puis on peut gagner beaucoup, perdre beaucoup, on verra. L'idée, c'est que euh, j'ai choisi de me focaliser sur deux, trois thématiques. Et puis, on, on espère qu'il pourrait y avoir quelques raccords avec euh, ce que vous avez fait ce matin. Alors, j'ai choisi de façon... Euh, on va, va l'oublier celui-là pour le moment, euh, j'ai choisi de façon un peu, un peu simple de, de, de découper cette analyse de façon tout à fait discutable en trois, trois grands niveaux d'analyse, des évolutions au niveau politique, des évolutions au niveau économique et des évolutions au niveau pédagogique, mais vous avez vu que je l'ai mis entre guillemets pour éviter de me faire lyncher à la sortie. Euh, en plus, des choses sont un peu à cheval, mais on, on va faire comme si ce n'était pas à cheval. Alors j'aimerais, dans un premier temps, évoquer un certain nombre d'aspects euh, au, euh, au niveau politique, de grands changements. Et je vais relativement rapidement, parce que pour finir, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est juste dans cette notion de, de remettre les choses en perspective. Alors évidemment, un élément qui est important de ces 20, 30 dernières années, « le temps passe vite », euh, c'est évidemment la notion du « new public management » ou cette volonté d'utiliser le mieux possible les ressources de l'État et de montrer l'efficacité dans, dans le fonctionnement, etc. Donc ça, c'est un élément important. Un élément qui est encore plus important dans notre contexte, à mon avis, c'est euh, l'évolution de la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, puisque vous savez que partout en Europe, et même ailleurs, mais disons « restons à l'Europe », toute l'évolution des lois va vers plus d'autonomie. Alors ça ne veut pas dire toujours la même chose, il y a des grandes différences, mais toutes vont vers plus d'autonomie à l'université. Et contrairement à ce qu'on se dit parfois, plus on a d'autonomie, plus on a une exigence d'accountability, comme on dit en français. Euh, et ça, ce n'est pas toujours évident pour certains de nos collègues, parce qu'ils se disent, ben, si on est plus autonome, qu'on nous fiche la paix. En réalité, comme c'est la plupart du temps les mêmes qui payent, ils ont envie de plus savoir encore ce que nous faisons de leur argent. Et évidemment, le point suivant, c'est, vous le savez, le processus de Bologne, qui était d'abord, avant tout, un, un, un projet euh, politique. Ah, vous avez oublié celle-là, en fait suis... Vous avez vu celle-là, déjà non, Je me suis décalé, pardon. Bon, bah, ben, vous la voyez. Désolé, je me suis, je me suis décalé d'une slide. Ça fait rien, je vous montre quand même Bologne. Euh, charmante cité. Simplement pour rappeler, parce que ça, ça fait aussi partie de ça, que la, la notion d'assurance qualité était, vous le voyez ici, constitutive de la déclaration de Bologne. Pourquoi Parce que dans le fond, l'idée, c'était de créer cet espace européen, cet espace politique européen, et donc de s'assurer qu'on allait retrouver à droite à gauche un certain nombre de, de conditions comparables. Je glisse maintenant sur des aspects économiques. Vous voyez que je vais, je vais très rapidement. Alors, les, les, les premiers... Euh, Premier élément qu'on peut souligner, évidemment, c'est la réduction des, des financements publics, avec en contrepartie dans un certain nombre d'endroits les augmentations des taxes, des subventions qui sont liées aux résultats, avec toutes sortes de calculs plus ou moins savants et qui sont plus ou moins pertinents, là, si on parle du sens, évidemment un effet. Une, ça a été évoqué ce matin, une compétition euh, entre les institutions et le fameux marché global de l'enseignement euh, supérieur qui déclenche parfois un certain nombre de, de, ré, de réponses, si on veut, consuméristes. Alors pour ça, je, je prends ici cette illustration. C'est un numéro assez ancien du Nouvel Obs, mais c'est parce que j'ai toujours été très frappé par cette, euh, cette mise en page. Vous voyez, 88 établissements au banc d'essai, c'est un peu comme les machines à laver. Quoi, hein. un, ou une autre, donc on est dans, dans cette logique-là, où on se dit, oui, oui les étudiants, les consommateurs, c'est un marché, etc. En réalité, ce n'est pas si grave, parce que vous voyez, si on regarde un peu ce que font les étudiants de ça, les rankings, les rankings c'est très très important, parce que c'est comme ça que les étudiants choisissent. Il y en a 15% qui regardent. Donc il ne faut pas se trop se déprimer avec ça. Mais ça ne fait rien, ça met quand même une ambiance. Je pense néanmoins qu'il ne faut pas se laisser aspirer par ces évolutions. Et enfin, ce que j'évoquerai maintenant, c'est l'aspect pédagogique. Euh, je pense que j'ai un petit... Ouais, bon. euh, je dois avoir un petit problème... Des... C'est pas grave. Euh, dans dans l'aspect euh, qu'on qu va mettre dans le contexte un peu pédagogique et un peu à cheval entre la pédagogie et l'économie, c'est évidemment euh, l'augmentation du nombre d'étudiants dans tous les pays. Euh, il a doublé en une trentaine, euh, trentaine d'années. Etc., avec les, les effets que, que ça donne. C'est l'augmentation de l'hétérogénéité des profils. Je reprends ici euh, une, un, un extrait du rapport Trends 2010 de l'EUA, je ne sais pas si vous, qui vous connaissez, qui, qui a été est une enquête qui a été faite auprès de 821, sauf erreur, euh, universités et hautes écoles euh, en Europe, qui montre bien qu'il y a cette, euh, cette, cette volonté d'attirer des étudiants, mais surtout que ça crée une grande hétérogénéité. Et puis, euh, cette évolution-là, c'est-à-dire euh, l'augmentation du nombre d'étudiants, elle est aussi euh, en contradiction avec une diminution des ressources qu'on évoquait plus tôt. Donc, il y a une forte tension dans le système, avec un effet euh, sur les taux d'encadrement et toutes ces choses-là, à un moment où, justement, on essaye d'avoir des méthodes avec des, euh, des groupes de plus petite taille. Donc, ici, un, un certain nombre de, de tensions aussi. Et puis, d'autres thématiques qui ont, euh, qui ont été évoquées. C'est ce doux mot très poétique d'employabilité, et évidemment c'est une, une préoccupation qui est importante, et je rappelle parce qu'on a tendance à le perdre de vue, me semble-t-il, quand je discute à droite à gauche, c'est qu'en réalité, moins de 3% des étudiants feront une carrière académique. Donc il faut quand même s'occuper des 97% autres. Et certains de mes collègues pensent que si on leur demande comme ça, ils disent « mais 50% vont faire des choses comme ça ». Et on est toujours un peu surpris. Donc on a, on a de plus en plus de personnes qui ne vont pas faire une carrière, qui ne sont pas dans, dans cette socialisation, dans ce moule, et qui vont devoir évidemment trouver à, à s'insérer professionnellement. Puis un autre aspect que, que j'aimerais encore souligner, c'est que... Quand on réfléchit à, à Bologne, puisque c'était là, on, on voit le projet politique créer un espace européen d'un tas de choses, on voit le projet un peu administratif, hein, faire des, des, des règles du jeu comparables, et puis compter les crédits quand on revient, etc. etc. Mais je prétends qu'on a tendance à perdre de vue l'idée aussi qu'il y a un projet pédagogique qui est derrière. Regardez ce qui se passe. Quand on compte des ECTS avec la charge de travail, Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On est en train de prendre en compte l'idée que ce qui compte autant que ce que raconte l'enseignant ou l'enseignante, c'est ce que fait l'étudiant ou l'étudiante, et que toute son implication, elle compte. Quand on s'occupe de « learning outcome qu -ce qu », qu'est-ce qu'on fait On est en train de dire « ce qui compte, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce qu'ils apprennent ». Donc, en fait, on est en train de, ici de, de tenir en, prendre en compte l'évolution des conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage de la deuxième moitié du siècle dernier, avec ce fameux changement de paradigme que vous connaissez tous par cœur, mais je ne ferai pas l'interrogation aujourd'hui, qui est de passer de la transmission, comme vous le savez, à la construction. Et puis, il me semble que ce, ces, ces machins-là, ces dessins, ils avaient été faits par Nicole une fois, on faisait des choses ensemble. Enfin, des choses ensemble, des formations ensemble. Euh, Excuse-moi, Nicole. Et euh, parce que moi j'en avais fait un moche, elle l'avait refait, mais c'était toujours un peu comme ça, je les faisais toujours moches, elle les refaisait bien. Vous connaissez Nicole. Euh, alors, simplement à, à, après ce, ces éléments généraux, je voudrais juste ici, pour euh, évoquer un certain nombre de, de points, ça c'est la même enquête, euh, Trends 2010, encore une fois avec 820 établissements, et alors ce que vous voyez ici, c'est que ces problématiques sont effectivement des problématiques qui sont importantes. Vous voyez tout en haut l'importance. Donc ça, c'est ce que les... Vous voyez la, la question, c'est dans les dernières années, quels ont été les, les, les changements importants dans, dans votre université hein, Vous voyez, ben, voyez c'est euh, 60% c'est l'importance accordée au, euh, à, à l'assurance qualité. Vous voyez aussi l'autonomie, 43%, la coopération avec l'industrie. On voit la question de l'employabilité, tous ces éléments-là. Je ne vais pas vous faire le tableau. Si ça vous fascine, vous trouvez le, site sur, le document sur le site de l'EUA et la slide sur le site du colloque. C'est ça, Mme okay. Bon, Là, on a un certain nombre de, de tendances et, et d'évolutions. Mais évidemment, quand on parlait du sens, quand on parlait de la vision tout à l'heure, il y a quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. C'est que dans cette évolution, il y a de plus en plus de parties prenantes qui jouent un rôle et qui jouent une influence. Plus qu'avant, je ne vais pas entrer dans des, des grandes démonstrations ici, mais les, les politiques, les autorités, les subventionneurs se préoccupent de plus en plus de ce que font pour de vrai les universités. Ça n'arrive pas toujours comme ils voudraient, mais c'est une tentative. On en parlait ce matin, les étudiants et les étudiantes aussi sont de plus en plus concernés à, à, se, faire en, à se faire entendre leur voix, à voir le point de vue. Ce qui fait qu'on on se trouve, et en particulier quand on est à la direction d'une université, à régler toutes sortes de tensions, et, et j'y reviens un instant. Et une des tensions principales qui, qui est liée à, à ce que j'évoquais ici, c'est de trouver l'équilibre entre l'autonomie et l'accountability. Et ça, c'est un enjeu assez important qui, qui se retrouve dans tous ces processus d'évaluation, et, et, etc., etc. Parce que si, euh, d'un côté, ça, on va trop du côté de l'autonomie, alors on prend le risque qu'un certain nombre de besoins ne soient pas satisfaits, et évidemment que ça mécontente les, perles, les, les, les parties prenantes, qu'ils soient étudiants, étudiantes ou qu'ils soient les autorités politiques. Et d'un autre côté, évidemment que si on va trop du côté de la redevabilité, comme on dit, bah évidemment ça, ça, ça frise la bureaucratie. Donc on, on est sans arrêt à essayer de trouver cet équilibre. Oui, on est autonome, donc on doit rendre des comptes, mais ce n'est pas parce qu'on doit rendre des comptes qu'on doit passer son temps à remplir des feuilles. Et on, on, on doit trouver régulièrement cet équilibre. Un autre aspect que, que j'aimerais souligner, qui est, qui est aussi lié à ça, c'est cette idée que, dans le fond, passer à l'action, ça suppose des décisions. C'est fort hein, comme formulation. Donc passer à l'action, ça suppose des décisions. Et ce que j'aimerais simplement souligner ici, parce que je crois que c'est un élément important dans notre discussion, mais peut-être me gourge, c'est qu'en réalité, très souvent, on discute sur les décisions et peu sur les valeurs qui sont sous-jacentes à ces décisions. Parce que, pour reprendre l'expression de Jarrosson, philosophe de la décision, dans la vie il y a des problèmes durs et des problèmes mous. Alors les problèmes durs c'est un calcul, on s'en occupe pas. Les problèmes mous c'est tous les problèmes où la décision dans le fond est liée à des valeurs. Et en fait chacune de nos décisions va refléter nos valeurs prioritaires. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la décision. C'est comme ça qu'il faut évaluer Non, c'est comme ça qu'il faut évaluer. Il faut mettre l'accent là-dessus Non, il faut mettre l'accent là-dessus. Et en réalité, on est en dessous de cette espèce de ligne bleue, que j'ai mis là un peu, un, un peu pas trop nette, justement, où on, on confronte décision contre décision, alors qu'en fait, c'est le sens sur lequel on n'est pas d'accord. Et, et je pense qu'une partie de cette discussion sur le lien entre sens, efficacité, etc., c'est qu'on ne remonte pas au niveau des valeurs et des priorités sous-jacentes. Alors là, ça, ça, donc, ça, ça suppose d'expliciter ces liens, d'expliciter ces valeurs et, et, et ces visions. V, c'est bien, ça fait valeur et vision, vous en avez deux pour le prix d'un. L'autre aspect que j'aimerais évoquer, c'est qu'on pourrait se dire, ben alors c'est très simple, il suffit de se dire, voilà, on met les valeurs et puis on les choisit, puis on prend les décisions, puis tout le monde comprendra le lien qu'il y a entre les pratiques et, et le sens. Mais non, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, toutes ces valeurs, ce n'est pas juste un petit stock, ce sont des valeurs qui sont en tension. Et on est toujours confronté à des systèmes de valeurs en tension. Alors j'ai pris par exemple ici où on dit, ben voilà, on va, on va éduquer le plus grand nombre, ou au contraire, non, non, pas du tout, c'est pas ça, il faut identifier la relève dans une position un peu élitiste. où on va nous dire, non, non, mais la, la, la vision, les la, la priorités d'une université, c'est de rayonner à l'international, de grimper dans les rankings, hein, c'était évoqué ce matin, donc on dit, pas du tout, c'est il faut contribuer euh, au, au développement local. C'est ça l'importance de l'université. Et vous et voyez que on a aussi des, des visions assez différentes. Je donne juste un, un petite, une petite anecdote en passant. Tous les deux ans, à peu près, on reçoit tous les partis politiques, pas ensemble, hein, séparés, parce que on n'a pas d'infirmerie. Euh, mais c'est eux qui votent les budgets. Hein, pour ça. Donc, euh, et puis on leur explique, etc. Et alors, euh, quand vous demandez à un académique pourquoi il est payé, il dit bah, « pour faire de la recherche ». Quand vous demandez aux politiques pourquoi vous payez, ben ils disent « pour l'enseignement ». Et je vous raconte juste une, une dernière fois, des politiques vous disent « ah mais c'est intéressant, moi je ne savais pas que vous faisiez de la recherche <rire> ». Ben, on rigole, mais on a eu des étudiants qui disaient la même chose aux professeurs. Et parce que, une fois, j'avais incité des professeurs à raconter leurs recherches aux étudiants, et les étudiants me disent « Ah, mais c'est intéressant, on ne savait pas que vous faisiez de la recherche. » Donc, vous voyez, ces différences de point de vue, de perspective, ces tensions, on, on les a tout le temps. Et en fait, ce que je voudrais dire, ça fait... Je m'excuse d'ailleurs en passant, parce que... Enfin, je vous prie de m'excuser, mais il y a déjà deux, trois choses que j'ai racontées une fois à l'autre dans ce noble pays royal. Et, euh, et donc, désolé pour ces répétitions. En fait... Ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, tout, tout ce système en tension, il doit tout le temps être régulé, il est instable, parce que n'importe quelle valeur, s'il n'est pas en tension avec une autre valeur, c'est un peu une formule comme ça, devient un vice. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans toutes les histoires de qualité, on vous dit, euh, il faut de la transparence. D'accord ben Ça, c'est très bien la transparence, même si, si je peux dire ça, je ne suis pas fétichiste de la transparence. Mais regardons cette histoire de, de, de tension qui est là. Si on dit on est totalement dans la confidentialité, les gens vont dire non mais on est excellent, venez pas voir, ce n'est pas la peine, on est très très bien. Donc on dit ben, ça va pas du tout, donc on va aller dans la transparence. Mais si on est dans la transparence absolue on va avoir des effets pervers, c'est-à-dire que les gens ne vont plus mettre à jour leurs difficultés, leurs problèmes, etc., etc. parce qu'ils vont avoir peur de, de la rétorsion. Donc ça veut dire qu'on doit, notamment dans ce qu'on communique des, des évaluations, faire l'équilibre entre transparence et confidentialité. Donc, et je, et je vais bientôt m'arrêter pour euh, cette, euh, cette première partie, rassurez-vous, euh, il y a évidemment un, un certain nombre d'enjeux euh, au, euh, au niveau institutionnel qui découlent de ça, puisque il me semble que j'ai essayé d'illustrer rapidement qu'il y a bien des liens entre ces, ces, ces valeurs, ces visions et, et ces pratiques, mais la plupart du temps, elles ne sont pas toujours explicitées. Comme le système est instable, ça devient assez flou. Donc ça veut dire qu'il y a ici un certain nombre d'enjeux, Relié à ce que j'ai raconté, un, c'est de réactiver cette image globale, ce visage de pourquoi on fait ça, où on va et comment ça s'inscrit là-dedans et pas se focaliser sur, sur les détails. Ça suppose donc aussi de, de souligner les liens entre image globale, entre vision, entre valeurs et pratiques. On fait ça comme ça parce que ça est plus important pour nous, etc. etc. Et évidemment, réguler ces tensions entre, entre ces valeurs différentes, entre ces besoins différents de toutes les, les parties prenantes. Et Je, je finirai en, en illustrant par cette image, qui est de saison quand même, euh, mais que j'aime bien parce qu'on a des fois l'impression que l'équilibre, c'est juste d'éviter les extrêmes. Et je vous dis juste pour rappeler que l'équilibre, on a tout le temps se bagarrer pour rester sur la crête, parce que sinon, on glisse. Voilà, donc ça c'était quelques éléments généraux sur ces relations entre des pratiques et, et, et le sens, qui donne pratiques d'évaluation ou autre, et dans un deuxième temps, j'aimerais me focaliser sur trois aspects euh, et qui, qui sont là. La première, c'est les évolutions au plan politique, et on reviendra sur les questions d'assurance qualité euh, un peu plus en détail. La deuxième, c'est l'aspect économique, et je reviendrai sur les questions de learning outcome et d'employabilité, avec mon regard, et l'aspect pédagogique sur les questions de, aussi de learning learning.com et de collaboration. Et puis à chaque fois, on essaiera de... de enfin je donnerai la parole aux, aux gens qui étaient dans les groupes. En fait, là, je vois qu'ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre, mais vous en faites pas, je vous dirai tout... Euh, et donc ce que je proposerais maintenant, puisqu'il y avait un groupe qui travaillait de façon un peu globale, sur, un, un peu sur le, le sens, de donner la parole à la représentante de ce groupe qui va nous dire ce qu'ils ont dit. S'il y a des liens, tant mieux, sinon ça n'empêche pas de réfléchir. Oui, un. En principe, j'ai essayé de faire dans l'ordre, mais vous savez, je suis à moitié bernois. Euh, voilà, donc l'atelier 1, en fait, euh, avait comme thème « Les réformes actuelles sont-elles en adéquation avec les évolutions des missions de l'enseignement supérieur ?» et euh, les, les intervenants dans, dans cet atelier avaient bien été choisis euh, par rapport à leur, on va dire, leur niveau de responsabilité. Et donc on avait eu, euh, M. Coudizère qui était responsable du conseil général des hautes écoles, donc là on est dans l'enseignement supérieur non universitaire, euh, monsieur Philippe Ampli qui lui est vice-recteur à l'enseignement et aux apprentissages et donc là on était dans une université à l'ULB et euh, par ailleurs euh, Benoît Rossan qui lui est, est un professeur à l'école polytechnique euh, de Louvain donc je dirais que ces, ces trois niveaux de positionnement euh, donnaient au niveau de, de, de l'échange des points de vue qui étaient euh, relativement différents, tout en allant peut-être dans le même sens, mais alors on n'est pas dans la même définition du mot sens. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui était conseil général des hautes écoles, enfin les interventions du conseil général des hautes écoles et de l'ULB, on était plus dans la gestion de l'enseignement, alors que le... Benoît Ressent, lui, était plus au niveau de l'enseignement, enseignant actif dans ce secteur-là. Et donc, on ne se posait pas de la même manière, je dirais, par rapport à cette question, puisque la question du sens pour le professeur est d'évidence... Alors que, euh, on va dire que quand on est euh, responsable ou, ou vice-recteur, on, on se préoccupe aussi beaucoup plus de l'efficacité, en ayant un souci par rapport euh, au sens, euh, bien entendu. Et donc, la raison pour laquelle ces transformations, euh, les réformes sont arrivées dans ces différents endroits, sont différentes. Benoît Ressent a bien parlé de, de Candy 2000 et donc du grand projet de, de réforme à l'école polytechnique. Donc là, on est bien dans un, un, une transformation à la base, alors que M. Coudizère, lui, a parlé à un certain moment d'une remise en cadre, enfin, je veux dire en, en cohérence de différentes informations ou recherches ou, ou questionnements euh, de, de, des personnes sur le terrain. Donc à un certain moment, effectivement, le conseil général des hautes écoles s'est intéressé à tout ce qui remontait euh, en termes de référentiel de compétences et de définition euh, de, de profil professionnel pour à un certain moment essayer de mettre une homogénéité au milieu de tout ça, euh, sachant qu'il y a 20 hautes écoles, euh, enfin, donc visiblement il y avait ce besoin-là. Euh, le sens étant là euh, partie du, du terrain, et puis effectivement à un certain moment, il y a euh, le conseil général qui est venu voir tout ça. Philippe Ampli, pour l'ULB, lui a parlé du projet de Solvay, où le sens était effectivement à un certain moment de se remettre... En questionnement par rapport à la formation à la, je regarde parce qu'il est là, <rire> à la formation à, à, à Solvay pour à, à, à, à redéfinir les choses, euh, mais en travaillant bien entendu avec euh, les acteurs sur le terrain. Donc, je dirais que là, on est sur un, aussi sur un positionnement un peu entre euh, le, le sens qui est donné par les professeurs et l'objectif qui est, qui est recherché par, euh, par euh, la Solvay. Euh, Brussels School et, euh, et, et, et, et le terrain. Et alors, euh, je dirais que euh, Benoît ressent, lui, le sens qui, qui donne à, à, à ces, à, à ces réformes-là, et en tous les cas pour la, la réforme de Candide 2000, c'était être heureux deux fois. Donc, une fois l'enseignant, une fois l'étudiant. Alors, ils ont parlé aussi, alors, par rapport à l'efficacité... Benoît Ressent a quand même soulevé le fait qu'il s'agissait d'avoir aussi un alignement des attentes, autrement dit, recteur, doyen, comme soutenant ces transformations. Et donc, je dirais que là, c'est important aussi qu'à un certain moment, donc, que les acteurs soient, donnent le sens et soient dans l'action de, de, de la mise en place de ces réformes certainement mais soutenue en tous les cas par un cadre extérieur semble assez évident aussi euh, voilà alors je ne sais pas si j'ai tout dit euh, je dirais qu'en gros il s'agit enfin pour que le sens continue à, à exister il y a quand même un souci de, de gestion participative dans les institutions, mais euh, la gestion participative n'est pas la même dans, dans les hautes écoles euh, et dans les universités, et peut-être bien dans chacune des universités. Euh, voilà, les, la, la, la gestion n'est peut-être pas tout à, fait, euh, tout à fait la même. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Je si Merci. Fait... Très bien. Mais je ne je, je vais pas trop commenter parce que sinon, euh, même si, si j'ai commencé en retard, je vais quand même être en retard. Euh, Simplement souligner que, dans le fond, je, moi, je retrouve quand même cette, cette nécessité, d'une certaine façon, d'expliciter de, et de se mettre d'accord sur une image, une vision globale qui, qui préexiste. Alors je vais, je vais maintenant, euh, un peu en cascade comme ça, m'attarder sur, euh, sur un certain nombre de, de sujets. Et en fait... Je, je m'étais trompé dans les groupes, donc j'ai changé. En fait, maintenant, je vais parler des, des aspects d'employabilité. De, de, Et donc, ça sera après les, la personne qui, de, qui va témoigner de l'activité du groupe 2 qui sera invitée à venir euh, là. Alors, ce, cette notion-là, j'aimerais la, la relier avec la, la notion des, des « learning outcomes » que j'ai appelé ici la, la montée en, en puissance des, des learning outcomes. Si on réfléchit, et, et je me réfère à, à cette idée évoquée tout à l'heure, de la, la prise en compte de l'évolution des conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage, ce qu'on a pu observer, et ça c'est documenté par pas mal d'études de, et d'enquêtes, c'est que dans le processus de, de Bologne, dans le fond, dans beaucoup d'endroits et dans une première phase, on avait quelque chose qui s'appelait, suivant les cas, une licence, et puis on a un peu bricolé les contenus, puis on a fait quelque chose qui s'est appelé un bachelor, mais qui n'était pas très différent de ce qui était avant. Éventuellement, des fois, on a rétréci la bouteille. Enfin, bon. Mais en réalité, on n'a pas très peu d'endroits, et en tout cas, c'est ce que montre un certain nombre d'enquêtes, pris l'occasion d'avoir une réflexion pédagogique là-dessus. C'est-à-dire qu'on a réfléchi sur l'aménagement des contenus, mais on n'a pas réfléchi sur ces questions... Euh, d'enseignement et d'apprentissage, c'est-à-dire l'appropriation, l'intégration de ce fameux changement de paradigme qui passe d'un focus qui, va, qui est centré sur l'enseignant et sur les contenus vers un focus qui est centré sur l'apprenant et sur son apprentissage. Et évidemment, de mon point de vue, c'est ce focus sur l'apprentissage qui est exactement explicité à travers cette notion de learning outcome. Learning outcome est un révélateur de ce changement de conception. Mais comme le disait, je pense, Vincent Wert ce matin, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Alors je, je vous ai amené ici l'extrait. Le, d'un. La, la FAE, c'est la Fédération des associations d'étudiants de l'université de Lausanne, donc qui fédère les associations d'étudiants, et ils ont fait une étude de, de, la, de la mise en œuvre de, de Bologne à, à l'université. Et donc, vous voyez ce qu'ils disent sur la réforme de Bologne. Ici, un premier élément. Vous voyez, c'est la modularisation, etc., etc. C'est vendre des qualités exigées par les employeurs. Hein donc ça, c'est vraiment cette vision. Ça sert le marché, etc., etc. Et puis je... le, le, le rapport se poursuit. Et là, je trouve quand même quelque chose qui est très intéressant, en particulier à la fin, c'est les learning outcomes doivent être uniquement un moyen pour l'institution universitaire de s'adresser au marché de l'emploi. Donc, c est, c est, on voit juste cette version-là, et j en particulier la dernière phrase, « En aucun cas, les learning outcomes ne doivent devenir un, un outil, ou pire encore, un objectif didactique ». C'est rempli de bonheur, mais... Euh, ça montre quand même qu'on n'a pas fait passer le message de pourquoi on passe de learning outcome et en quoi les learning outcomes révèlent, révèlent reflètent une évolution de nos conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage. J'ai passé un long moment avec eux, j'ai eu un succès d'estime, mais euh, voilà. J'aimerais juste faire une parenthèse par rapport à ça parce que, comme on dit dans certains endroits, je, je, je trouve personnellement qu'on a tendance à diaboliser cette notion de, de learning outcome. J'aimerais juste rappeler que. Le, la formation, l'apprentissage, ce n'est pas un processus industriel où on va pouvoir mettre les gens à l'entrée, puis tout contrôler, où ils vont sortir exactement comme on imagine à la fin. Au contraire, on espère avoir un peu de diversité. Ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'on ne contrôle pas le processus d'apprentissage. Au mieux, on voit un bout qui dépasse mais vous avez toutes et tous faire l'expérience de ce que vos étudiants retiennent ou ne retiennent pas à la fin d'un enseignement ou quand vous les retrouvez quelques temps après, puis ce n'est pas toujours ce que vous avez pensé. On voit déjà ça aux examens. En fait, je pense qu'il ne faut pas non plus se, se, se torturer trop avec ça. Les learning Arts, comme c'est une façon de dire, voilà, il y a une façon de dire comment les choses ont évolué, mais il y a toute une partie de l'apprentissage qui nous échappe totalement, et je pense qu'il ne faut pas euh, le perdre de vue. Alors maintenant, j'aimerais revenir après cette parenthèse, sur la question de, de, de ces questions d'employabilité. Alors, évidemment, il y, a, il y a une tension qui est là entre cette notion de formation théorique, disciplinaire et formation professionnelle, ou bien formation à court terme pour produire les ressources pour le marché de l'emploi et, et par rapport à une perspective à long terme, il faut qu'ils apprennent tout au long de la vie. Alors, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais il me semble qu'il y, y a quelque chose qu qui est une façon de réguler cette tension, parce que, malgré tout, travailler sur le, le fait que des étudiants puissent prendre un emploi, ça ne veut pas dire qu'on parle de formation professionnelle. J'aimerais bien souligner cette, cette dimension. Et euh, c'est... Bon, il faut que j'aille vite. Alors, j'aimerais juste montrer cette notion ici de, de, de transfert. Et, et tout le monde a bien compris que je parlais ni de football, ni de banque, ni de Sigmund mais de la capacité des étudiants et des étudiantes à voir comment ils peuvent utiliser ce qu'ils ont appris dans un, contexte, dans un autre contexte. Et c'est bien là-dessus qu'on se focalise. Mais ça, c'est évidemment un, le résultat d'un travail de prise de conscience. Et je suis sûr que vous avez rencontré des gens qui avaient un doctorat et qui, quand on leur demandait en quoi ils étaient compétents pour le poste, ils disaient « Oh, moi, je suis spécialiste de la fourmi verte en apesanteur qui mange du lilas ». Et euh, mais jamais ils pouvaient dire qu'ils savaient euh, problématiser, qu'ils savaient gérer des projets, etc. Alors maintenant ça va mieux parce qu'il y a eu des programmes pour leur faire prendre conscience de ça. Et donc il y a ici cette notion de, de prise de conscience qui me paraît importante. Et euh, j'aimerais évoquer ici cette notion de, de l'apprentissage, pourquoi tu avances pas, par l'expérience. Ah mais voilà, il n'était pas... Je... Voilà, vous, les, les plus sages d'entre vous et les plus fans de BD ont reconnu une Gottlieb honteusement colorisée. Et ça, c'est Newton qui ramasse une pomme sur la tête et qui, du coup, découvre la loi de la gravitation. En fait, il y a plein de gens avant lui qui avaient ramassé des pommes sur la tête, et après aussi, qui n'ont pas trouvé la loi de la gravitation. Bon, après, c'était moins pertinent, mais... Euh... En fait, ce qui se passe là, et ce que je veux souligner avec ces, cet élément, c'est qu'en réalité, pas, il ne suffit pas d'avoir des expériences. Et toute cette notion du transfert, parce que vous savez, vous êtes spécialisé plus que moi, c'est que le transfert, est, il est individuel. C'est moi qui vois les relations, c'est personne d'autre qui peut m'imposer les relations. Et donc la, la question, c'est toute la logique de l'apprentissage expérientiel. Alors... C est, c est pas. J'illustre ici par un modèle, il y en a tout plein comme vous savez, il faut bien que tout le monde puisse faire carrière, vous connaissez le principe, mais celui-là, il, voilà, il est très connu. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que les étudiants traversent à travers des cours, traversent plusieurs cours, qu'ils ont des expériences de terrain, qu'ils vont apprendre automatiquement des choses. Il faut faciliter, encourager ce processus de prise de conscience. Évidemment, c'est ce qu'on fait notamment à travers ce qui se développe partout, à travers la notion de portfolio. Et donc là, pour moi, c'est un élément qui, qui me semble important, c'est pas parce qu'on aide les étudiants et les étudiantes à prendre conscience de ce qu'ils ont appris, qu'ils peuvent utiliser de façon plus générale, qu'on est en train de faire une formation professionnelle, mais on les aide à s'insérer professionnellement. Et j'aimerais juste illustrer par quelques compétences, donc euh, tous les deux ans, le, il y a un organisme fédéral chez nous qui fait une enquête auprès des anciens étudiants pour savoir euh, un tas de choses, et notamment... À des choses à propos des compétences. Donc je rachète ces données et je les analyse pour nos étudiants. Alors en fait, il y a une série de 28 compétences et on leur demande, est-ce qu'on vous, vous a demandé cette compétence dans votre emploi et est-ce que vous l'aviez Ce qui nous donne une, une matrice ici à quatre points que vous imaginez, c'est-à-dire on me l'a demandé et puis je l'avais et puis vous comprenez les autres cases. Hein. Alors juste pour, pour illustrer ça, alors ça, c'était la, la, la dernière. Donc, c'est des, des, des gens qui, sont, qui ont fini en 2008. Ben, il y a 62% des, des étudiants qui ont les compétences dans, dans cette, dans cette, de ce listing, hein, qui ont les compétences qu'on qu leur demande. Alors, qu'est-ce qu qu -ce que c'est, ces compétences Ce qui est intéressant, là, j'ai gardé ici que les réponses où plus de 70% des étudiants euh, répondaient dans, dans cette case. Ben, vous voyez, hein, c'est euh, des choses... Euh, je ne vais pas vous faire la lecture, qui sont là. Maintenant, ce qui, ce qui est intéressant, c'est, de façon complémentaire, c'est la, la, la, la case suivante, c'est-à-dire, on me l'a demandé, mais je ne l'avais pas. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ben, Vous voyez, ce ne pas des choses qui sont si honteuses que ça. C'est collaborer de manière fructueuse, prendre en considération le point de vue des autres, présenter oralement des produits, des idées, des rapports, en public, expliquer son point de vue, Utiliser ordinateur et internet, ça, on a encore des fantasmes sur l'alphabétisation des étudiants et des étudiantes. Et appliquer ces connaissances à des nouveaux problèmes. En quoi est-ce que c'est dégradant de s'occuper de ces choses à l'université Je ne sais pas. Mais la question qui se pose, bien sûr, c'est qui va s'occuper de favoriser cette prise de conscience Et c'est pour ça que, d'un point de vue de l'institutionnel, je pense qu'il y a deux enjeux majeurs. Un, c'est de sortir de la dichotomie, c'est théorique, c'est académique, ou bien c'est professionnel et c'est sale. Euh, mais de réfléchir à une autre, une, une, des entre-deux, ce qui était un peu aussi évoqué ce matin, en particulier par, par Xavier. Et euh, pour moi, évidemment, en, en tant que membre d'une direction, c'est qui va mettre en place les dispositifs qui sont favorables au transfert. Parce que mon observation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui soient fascinés par ça. Et voilà, je vais proposer maintenant à la personne qui euh, raconte ce qui s'est passé dans le groupe 2 de bien venir parler. Ah, c'est toi, Caroline. Voilà, j'ai euh, la responsabilité de faire part de ce qui a été euh, échangé dans, dans l'atelier euh, 2. Où nous avions des représentants de, de la haute école Schumann, en personne de, de Corinne Bay, qui est venue nous présenter un projet ECOS. Madame Béatrice Gob de la haute école louvain en qui est directrice adjointe à la catégorie paramédicale. Sophie Leclou, qui est conseillère pédagogique et qui a accompagné une réforme de programme en sciences de la motricité et Laetitia Warnier et M. Sovieski, qui venaient pour nous faire témoignage témoignage du changement, en tout cas des, des programmes en EPL, École Polytechnique. Voilà, alors nous n'avons pas, le temps était peut-être trop court, je pense, dans ces ateliers, je ne ferai pas ici l'écho de toute la richesse des... peut-être des... Des échanges qui qui ont eu lieu par qui même s'ils étaient courts pouvaient porter des messages forts et qui serait important d'approfondir plus tard. On a parlé en effet de des learning outcomes, c'est ce qui s'est caché derrière ces deux lettres LO, et même pointer le fait que qu'il n'y ait pas de traduction francophone ou en tout cas dans notre langue était peut-être un, un indicateur d'un manque de réflexion autour de, de cette dénomination, et que peut-être que cette appellation anglophone, si, si pratique elle était, recouvrait peut-être derrière toute une richesse de démarches que suppose le fait d'expliciter des objectifs d'apprentissage, même si je viens d'entendre qu'on ne peut pas parler d'objectifs, enfin soit. En tout cas, derrière, c'est plutôt une démarche, une richesse, un processus long, local, Ample, qui prend du temps, euh, qui engage des personnes, qui permettent à un terme de faire euh, état de ces euh, learning outcomes. Et c'est plutôt de ça que je vais euh, euh, faire part. Alors, en effet, il y a un changement de paradigme important qui, qui est ressenti au niveau des, des enseignants. On, on a parlé d'un switch Entrant, un paradigme centré sur l'enseignement celui de un paradigme centré sur l'apprentissage, mais celui-ci celui passe, en tout cas si, dans une recherche d'efficacité, j'expliciterai ce que j'entends ici par efficacité, passe notamment par une, une vision, une ouverture euh, aux orientations professionnelles, sans pour autant euh, les y réduire, parce qu'il reste toujours un décalage entre les logiques de formation et les logiques euh, euh, professionnelles de, qui, qui, qui ont des attentes par rapport à... Aux, aux étudiants sortants. Alors je parlais d'efficacité, pourquoi Parce qu'il semble que euh, le, le, la réforme des programmes, lorsqu'elles expli explicite davantage à la fois les compétences, les démarches, euh, des, des objectifs, en tout cas toutes ces réformes des programmes donnent davantage du sens aux étudiants et c'est parce qu'elles donnent plus de sens aux étudiants qu'elles trouvent une certaine efficacité. Je m'explique on voit, on peut constater, ou certains peuvent constater un certain moment plus d'implication des étudiants dans leurs études, qui, qui se traduit parfois par du, du bachotage, mais en tout cas, qui à travers ce bachotage, on peut voir qu'ils euh, qu prennent davantage conscience de ce qu'on leur demande euh, au terme de, de, ces, de ces apprentissages. Donc, une recherche de sens, d'efficacité qui sont ici euh, liés, et qui, assure, euh, qui est assurée notamment à travers la mise en place de situations plus complexes où on demande à l'étudiant de, de problématiser. Euh, je vois dans, dans, ce, dans, ce, euh, dans, ce, dans cette efficacité aussi le souci d'équité que l'on a retrouvé dans les différents témoignages qui passent par des moments de régulation, euh, voire de remédiation, aussi de plus de cohérence qui est perçue par les étudiants, euh, parce que le fil conducteur euh, entre les différents cours, est plus explicite, plus claire, plus lisible, avec un souci d'aligner du, du point de vue de, de l'enseignant à la fois les, le, comment je forme, les méthodes de formation, les méthodes d'évaluation, avec les objectifs qu'ils poursuivent. Alors ce changement de paradigme, il est, il est ressenti par les enseignants, au niveau on va dire, individuel, collectif et au niveau des, des organisations, des institutions. Il y a tout un espace de réappropriation par les enseignants, et ici je parle au niveau collégial, collectif, et les instituts, liés à une vision plus élargie de la profession. Cet espace d'appropriation, il faut le prendre, c'est-à-dire que c'est aux institutions, aux organisations, aux équipes à s'en approprier, faire preuve de créativité pour répondre aux différentes logiques en présence logiques qui ne sont pas toujours compatibles si on voit les logiques d'apprentissage et logiques propres au savoir et aux disciplines aux logiques qui nous sont en tout cas ressenties comme imposées à travers les injonctions européennes aux logiques métiers qui sont qui nous sont traduites par les professionnels les logiques de la conception du métier d'enseignant qui se voit bouleversé aussi qui Souvent euh, tourne autour de la de, de la mission de recherche, mais autour d'une discipline. Et si on demande d'ouvrir parfois de l'interdisciplinaire, euh, logique aussi liée à, à la gestion des ressources humaines, notamment au, au barème. Il y a un certain moment qu'on demande plus de flexibilité, plus de d'interdisciplinarité. Mais on se demande, mais cet enseignant-là, avec ce diplôme-là, où mettons dans quelle case pour le payer Donc plusieurs logiques et plusieurs contraintes qui se qui conforme un peu l'espace dans lequel les organisations peuvent travailler. Un autre point qui a été soulevé, qui me semble à être souligné par tous les, tous les intervenants, c'est tout le travail collégial, le travail en équipe, qui est promu, en tout cas, qui implique la, la refonte des programmes. D'une part, le souci de par les directions de, de, de mobiliser l'ensemble des enseignants, tous les enseignants, c'était dire plusieurs fois, mais en même temps un travail en équipe émergent parce que l'on se passe des documents, l'on se passe des références et on sent que pour un certain moment euh, trouver de la cohérence, il faut se, se parler. Alors cela se demande en, en amont un travail de soutien parce que cette ouverture suscite peut-être des peurs, des craintes. Moi, J'ai senti qu'il y avait un travail en tout cas sur les valeurs importantes à réaliser et qui a été souligné par les, par les intervenants, mais aussi sur, sur les émotions, parce que cela produit des remises en question et donc de l'incertitude à, à certains moments. Donc au niveau organisationnel, je soulignerai en tout cas si je témoigne, j'essaye de témoigner de ce qui a été relevé, l'importance d'un cadrage de lignes de conduite et de soutien de la part de la hiérarchie des hautes écoles avec des moyens qui sont mis en œuvre de manière à la fois à donner des espaces d'autonomie mais également des lignes de conduite qui orientent les pratiques. Le... Le passage obligé par un travail important local qui prend beaucoup de temps, de description minutieuse des différents cours, programmes, contenus, compétences, pour arriver à un certain moment à retirer des lignes de force qui soient à ce moment-là, une... qui servent de langage commun pour l'ensemble de l'organisation de l'Institut des équipes pédagogiques. Voilà, si je retiens à cela, demande, euh, ils ont souligné beaucoup de créativité en certains moments, de, de pouvoir faire avec, euh, beaucoup peut-être d'émotions de, de, de remise en question, mais donc ça a un coût d'une certaine manière de, de la fatigue, des heures de travail, euh, du, du travail en équipe, peut-être une perte de liberté pédagogique, mais en retour euh, apparemment énormément de, de satisfaction au niveau des, des personnels enseignants, si j'entends bien mes interlocuteurs. J'espère avoir été fidèle à vos propos. Merci. Merci, Caroline. Je, je referai des, des liens tout à l'heure aussi avec les aspects d'équipe que, que je vais aborder. Le, le thème suivant que je voulais souligner, qui est en relation avec les évolutions au plan davantage politique, c'est la notion d'assurance de, de quali, qualité euh, qui s'est qui évidemment répandue. Vous l'avez vu. Alors, c'est clair qu'à euh, la base, les questions d'assurance qualité sont plutôt venues d'une demande externe, même s'il y avait des, dans, les, dans les universités, les hautes écoles, des, des pratiques d'évaluation de, de, et qui s'approchaient de la qualité, mais l'exigence le, est devenue très fortement de, de l'extérieur. Mais ceci étant, il y a toujours une forme de choix qui est là. Et, est-ce qu'on a envie d'en faire un exercice purement bureaucratique, c'est-à-dire, on ouvre le parapluie, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant, euh, laissez-moi tranquille. Ou au contraire, est-ce qu'on a envie d'en de faire de ça une occasion de réfléchir Et là, on se retrouve tout à fait dans, dans une logique d'organisation apprenante. Je, personnellement, je, je dis souvent dans mon université, quand on travaille sur ces questions de, de processus qualité, de dire on n'a pas le choix de faire quelque chose, faisons les choses qui ont le plus de sens et d'utilité pour nous. Donc, vous voyez, on retrouve cette question de sens, et en fait, on a beaucoup de marge pour faire des choses qui ont du sens pour nous, quoi qu'on en dise. Alors, l'enjeu le, principal, évidemment, par rapport à cette notion d'accountability, c'est l'idée d'enraciner une, une culture qualité. Pourquoi Parce qu'on doit rendre des comptes, certes, mais si c'est juste pour rendre des comptes, et c'est qu'un exercice parallèle, superflu, qui n'en ne, qui, qui tirent aucun bénéfice, évidemment c'est médiocre c'est ce qui s'est fait en Angleterre pendant toute une, toute une période et, euh, et qui a été heureusement abandonné. Et ça, ça veut dire en gros deux choses principales, je vais aller assez rapidement. La première chose c'est construire un système cohérent et la deuxième chose c'est développer une culture qualité. Je m'attarde quelques instants sur ces éléments. Et c'est la personne de l'atelier 3 que j'inviterai à venir après parce qu'il, sauf erreur, s'occupait de plusieurs dispositifs qui pouvaient être pris en compte. Ce que j'aimerais dire avant de, de rentrer là-dedans, c'est qu'on retrouve ici cette notion de qualité qui sont des systèmes en tension. Parce qu'en fait, les attentes sont différentes des uns et des autres par rapport à un système qualité. Prenons l'exemple classique des méthodes, les politiques, les autorités, ils aiment bien les indicateurs. Comme on dit toujours, les rankings c'est bien parce que tout le monde sait que 7 c'est avant 21. Mais les collègues, ils n'aiment pas trop ça. Ils préfèrent les peer reviews. Parce que c'est ça qui, qui estime donner un avis sérieux sur les questions de qualité. Mais les étudiants, ce n'est pas ça qu'ils veulent, c'est pouvoir donner leur avis, c'est pouvoir voir l'effet de, de leurs mesures. Et en fait, c'est là l'élément que je veux évoquer ici, c'est qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas dire ⁇ je vais faire un... Si on veut qu'il y ait une appropriation, si on veut qu'il y ait une culture qui se développe, on ne peut pas dire ⁇ je fais un système pour les politiques ou pour les enseignants ou pour les étudiants ⁇ on doit faire un système qui tient compte en étant aspiré par un pôle ou un autre, mais qui tient compte de, de l'ensemble de ces éléments. C'est pour ça qu'on est tout le temps dans des systèmes en tension qu'on doit réguler. Et je prends un exemple tout à fait classique que vous connaissez, c'est l'évaluation de l'enseignement par les étudiants. Hein, classiquement, on peut dire « ah mais c'est les profs qui savent ce que c'est un bon enseignement ben, ». C'est hein, leur métier, ils sont profs. Les étudiants disent bah, « vous êtes bien mignon, mais on a un peu notre idée là-dessus aussi ». Et puis les gens qui sont dehors qui disent bah, « c'est intéressant vos discussions, mais nous on voit un peu comment les gens se débrouillent ». Et donc en fait on ne peut pas dire c'est l'un ou l'autre qui sait ce que c'est la qualité de l'enseignement, mais au contraire, une vision un peu dynamique de réduire les écarts entre des points de vue différents de, de cette qualité. Alors je reviens sur le premier élément que j'évoquais, c'est la notion de créer un système cohérent, euh, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. J'évoque ici rapidement une étude qui a été faite en Allemagne, je pense que ça fait deux ans maintenant, auprès de 300 établissements, comme disent les Français, et qui montrait que toutes avaient des mesures qualité, mais aucune n'avait de système qualité, c'est-à-dire de, de liens cohérents entre les différents processus de, de consolidation des résultats, et qui n'intégrait pas, et pour moi c'est une dimension importante, les mesures de soutien. Parce que le but, c'est quand même l'amélioration des choses, ce n'est pas le contrôle ou l'évaluation. Et quand on se dissocie trop les aspects d'évaluation et les aspects de soutien, à mon avis, on ne va pas dans, dans ce sens-là. Le deuxième aspect, c'est de développer une, une culture qualité. Et là, j'aimerais juste m'attarder, parce que qualité, c'est un mot un peu fourre-tout, pour finir, qu'on qu croit connaître. Évidemment, la qualité, c'est une valeur, quelque chose qu'on privilégie, c'est une amélioration, mais c'est aussi des processus et c'est aussi des valeurs qui sous-tendent ces processus. Donc On a, on a, on a plusieurs niveaux de, de définition, et donc la culture qualité, c'est à la fois l'adhésion de chacune et de chacun à cette idée d'une recherche collective de l'amélioration, mais c'est en même temps les principes sous-jacents au processus d'évaluation. Est-ce qu'ils visent plutôt le contrôle ou le développement Est-ce qu'ils sont plutôt participatifs ou est-ce qu'ils sollicitent plutôt des experts Etc. Etc. Et globalement, on retrouve cette notion ici de, de culture qualité, je reprends ici une définition de, de l'EUA, parce qu'en même temps, ça, ça plaît bien culture qualité, ça fait moins industriel que d'autres choses, mais il faut aussi savoir de, de, de quoi on parle. Et donc là, on est vraiment dans cette idée d'une implication collective qui a, qui a été évoquée à l'instant. Alors, l'élément que j'aimerais encore souligner, c'est qu'il me semble qu'on parlait de cohérence, d'efficacité, il me semble qu'un élément principal qui donne la cohérence au système qualité, c'est les valeurs sous-jacentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, prenons un, un, un, un exemple simple, une valeur de, de la culture qualité, c'est la réflexivité. C'est-à-dire, l'important, c'est que les processus qualité nous donnent l'occasion de réfléchir. Et qu'à partir de ça, on va construire des concepts, des méthodes, choisir des outils qui vont favoriser cette réflexion. Et on va retrouver cette réflexion, et vous voyez la logique en en cascade, là, comme en fontaine de champagne, euh, de, de, dans les pratiques euh, individuelles et collectives. Et c'est, à mon avis, un des éléments de, euh, importants pour créer la cohérence du système, c'est que les, les valeurs sous-jacentes se retrouvent dans tous les dispositifs. Mais on parle ici de culture, et donc euh, la culture, c'est une adhésion à des, à des valeurs. Et ça veut dire que développer la, la culture euh, qualité, c'est euh, évidemment... D'un côté, faire en sorte que de plus en plus de personnes adhèrent à cette idée que ça vaut la peine, que c'est intéressant et utile d'améliorer les choses, mais c'est aussi de faire en sorte que euh, de plus en plus d'éléments de, de la vie de l'institution fassent l'objet de cette réflexion et de ces améliorations. Et de mon point de vue, c'est la combinaison des deux qui permet le développement d'une du, culture qualité. Est-ce que la personne qui s'occupait du groupe 3 serait d'accord de venir raconter des choses Bien, Bonjour tout le monde. Euh, J'ai l'honneur de devoir apporter effectivement ce qui s'est dit dans l'atelier 3. Alors que était le sujet de l'atelier 3, c'est l'évaluation, régulation et pilotage des programmes, tout un programme. Alors au travers des différentes présentations qui ont eu lieu, et là je voudrais remercier quand même les personnes qui sont venues présenter ça, et pour euh, Léonard de Vinci et notamment Lysée d'une part et le... Le Parnasse, on, ils ont présenté une, un travail commun, c'est intéressant, on parlait de collaboration tout à l'heure, mais je pense que c'est ça qui est important. Donc deux entités différentes à des endroits différents ont présenté quelque chose d'important sur justement la mise en place d'une coordination coordonnée, si vous voulez, par d'autres. Deuxième, la deuxième intervenante venant de, de l'Université de Mons et de la Faculté Polytechnique a aussi présenté le problème de l'évaluation des enseignements et des enseignants, elle a fait une chronologie de ces éléments-là, et effectivement nous a montré que là on ne tendait plus, mais c'est une demande politique, vers un label, une accréditation justement de la formation. Et enfin le troisième intervenant, et je reprendrai peut-être l'exemple de M. Lanares d'il y a un instant, de, la, de ces alpinistes qui sont sur la crête, de la montagne pour éviter de glisser à gauche et d'autres, je ne vais pas dire qu'il était en équilibre, mais effectivement, le troisième intervenant, j'ai oublié de citer l'intervenant tout à l'heure de Mons, c'est Madame Angéline Aubert, excusez-moi Madame, euh, le troisième intervenant étant M. gréban euh, de l'UCL, qui nous a parlé d'un système d'évaluation des, des programmes à l'UCL. Et là, effectivement, il nous a montré via un outil intéressant, où, où en était-on dans ce, justement cette évaluation des programmes. Alors, on nous m'a demandé, demandé de retenir ce qui était intéressant dans l'esprit ou étonné de certaines choses, mais ce qui ne m'a pas étonné du tout, euh, c'est qu'au travers des, des différentes euh, interventions des collègues, on a surtout entendu parler, et on vient d'en parler, de logique participative à l'aide d'outils qui sont des outils fédérateurs, collaboration impliquant tous les acteurs, que ce soit les décideurs, que ce soit les enseignants, mais que ce soit aussi également les étudiants. D'ailleurs, le cas de l'UCL, où là, l'analyse est faite à partir, et on l'a dit il y a un instant, que pensent les étudiants de, de leur cours. Je dirais ça, que c'est la partie évaluation. Dans un deuxième temps, euh, toutes ces données qui ont été enregistrées ont permis de faire un diagnostic, et ce qu'on peut retenir de ces diagnostics, c'est qu'ils ont été partagés euh, je pense que l'un des intervenants a parlé de diagnostic partagé, et que là on va plus vers une analyse d'une bonne politique, et pas nécessairement d'une bonne pratique, comme l'avait souligné euh, M. Rouguers au début. Et le tout, le but, l'objectif, tout ce que vous voulez, c'est effectivement de pouvoir euh, se réapproprier certaines choses. Personnellement, j'étais un peu étonné de la notion du label, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. La notion de ranking qui était sous jacente mais bon, c'est un étonnement personnel et je suis certain que les collègues, on peut passer là-dessus. Vint ensuite un débat, et je remercie euh, Madame Régé-Collet d'avoir lancé le débat, parce que c'était recontextualiser effectivement, le débat entre euh, deux euh, oppositions, vraisemblablement, l'efficacité le sens, et l'idée était de, ce qui est sous-jacent à ce qui a été dit par les trois collègues, ou l'ensemble des collègues qui sont venus présenter leurs outils, entre autres, c'est cette notion de co-construction de sens, où effectivement on a d'une part l'opposition entre, comme l'avait montré très bien M. Oguirce tout à l'heure, la dimension culturelle d'une part et la dimension professionnelle d'autre part. Et, bon, je ne sais pas si j'ai encore le temps, M. Lanares. Mais voilà, je pense qu'en synthèse, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que cette idée de sens, il y a deux idées au sens, il y a du part euh, la concertation euh, au niveau de, de, des différents systèmes ou des différentes institutions, et puis de l'autre côté, il y a le développement de, on vient d'en citer le terme, le terme de la culture, de l'explicitation, des valeurs qui sont communes. Des valeurs partagées, bien entendu, et euh, ça permet de d'induire, bien sûr, cette notion que vient d'introduire M. Lanarès sur la culture de la qualité. Alors, question posée par M. Oguirce, je reprends sa question, trop de sens, tue-t-il le sens C'est une question qui peut faire débat, puisqu'effectivement, euh, nous avons là une dualité, on a, et c'est ce qui est apparu, bien sûr, dans, dans les... Exposés, on une crise du sens au sein des institutions, avec leur projet ou sans projet, qui fait que peut-être de temps en temps on tourne peut-être en rond. Et il y a aussi, bien sûr, par opposition à ça, la crise de l'efficacité. Alors la question était n'existe-t-il pas une contradiction entre le sentiment ou le sentiment d'être efficace et vraisemblablement de donner euh, du sens à nos actions On parlait de tension. Je pense que là, nous sommes vraiment dans la notion de tension qui a été exprimée, bien entendu, ce matin, dans cet atelier. Je ne sais pas, Monsieur Lanares, si vous aviez misé beaucoup bien. de sommes sur le dernier atelier. J'espère que vous allez remporter Merci. le jackpot. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais aborder le, le, le troisième point un peu, un peu focal de, de Pourquoi il ne veut pas marcher? Sabotage. Faut que je me taise ou. Bon, ben, je me tais. Voilà. Tu vois. Il avait peur de toi. Bien, j'aimerais, euh, dernier, dernier petit focus, euh, aborder la question de, de, de la collaboration dans, dans ces questions de, de refonte, de, de programme, etc. Parce qu'évidemment, réfléchir en termes de, de learning outcome, c'est glisser vers une approche de programme et donc nécessairement vers une approche collective. Et je, souvent je dis que le nouveau défi pour les académiques c'est le travail collaboratif parce que suivant les disciplines, ce n'est pas tout à fait dans la culture. J'aimerais juste citer ici un... un, un, un c'est un peu longué, excusez-moi, estoufadou. Est, on ne doit pas faire des powerpoints comme ça. Hein. Mais c'est juste pour évoquer cette, cette idée, c'est qu'en fait, c'est... Il y a une étude qui a été faite auprès de plusieurs universités où semble-t-il il y avait une bonne collaboration et sortie en 2009. Mais ce qui, ce qui apparaît ici que vous pouvez découvrir, c'est que en réalité euh, on a collaboré de moins en moins par rapport au XIXe siècle, tout simplement, enfin, tout simplement en, en, en bonne partie à cause des phénomènes de spécialisation et de création de silos qui faisaient que pour finir les gens étaient dans leur coin, de plus en plus cloisonnés, etc., etc. Et euh, la, la collaboration est devenue de, de plus en plus difficile. Donc, ça c'est un, un, un obstacle qui est, qui est là, un obstacle culturel de, de la, la réflexion. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est assez fréquent que les gens collaborent pour des questions de, de recherche. Il y a des groupes de recherche, on fait souvent des papiers à deux ou trois. Mais pour les questions d'enseignement, c'est très très rare. Et en plus des fois, même c'est puni. Il y a des gens qui veulent faire des enseignements à deux, on a essayé ça chez nous, et il y a un décanat qui a décidé que... Alors quand on faisait un cours à deux, ça comptait pour moitié, alors que ça devrait compter le double, parce que c'est bien plus compliqué de faire avec un collègue. Mais donc c'est juste cette idée qu'on discute ensemble, les questions d'enseignement ne sont pas du tout euh, dans la culture. Alors... C'est intéressant, parce que ça, la, la collaboration, évidemment, parce que ça augmente la, la, la réflexion, la, la, la capacité d'analyser le problème, d'avoir des ressources différentes, etc. etc. Mais ce n'est pas nécessairement si simple. Et je voudrais juste évoquer ici quelques éléments que, que je vois d'où de, de, de, je suis, comme, comme on dit. Effectivement, si vous euh, mettez des gens dans un bus, ça fait des gens dans un bus, ça ne fait pas des gens qui collaborent. Mais imaginez que ce bus tout d'un coup, parce qu'il neige euh, tout d'un coup ce bus reste coincé un peu dans un virage et que tout le monde sorte pour pousser ce bus et passer le virage et se retrouver sur une partie qui est là, tout d'un coup les choses ont changé, les choses vont changer dans le bus après ce, cet aspect-là. Pourquoi Parce qu'on a en, en quelques instants créé les deux piliers de ce qui fait que les bases d'une collaboration, c'est un objectif collectif et des interactions. Cet objectif collectif et ces interactions vont effectivement créer une équipe, un groupe de travail, un groupe de collaboration, et cette équipe-là va avoir de l'énergie. Euh, parce que chacun de nous a de l'énergie, ben, on en a pour soi, puis il y en a qui est disponible, celle que nous achète le patron en principe. Et cette énergie qui est disponible va être polarisée par cet objectif collectif et, et ses interactions. Mais en même temps, cette énergie elle va être utilisée par ce groupe de travail pour progresser vers son objectif collectif et pour Réguler ces interactions, parce que, comme vous savez, euh, ça prend de l'énergie de travailler, de collaborer, de etc. etc. Ce que je veux illustrer avec ce petit schéma, qui donc qui s'appuie sur les, les travaux des, sur les petits groupes, c'est qu'en réalité, l'objectif collectif et les interactions sont à la fois les sources et les consommateurs d'énergie de l'équipe. Donc, ils sont vraiment une position. Centrale par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est cette notion d'objectif collectif Je voudrais juste rajouter après, euh, pour c'est en, en plus l'objectif collectif qui peut être la mission, qui peut être le projet, et les interactions sont sous-tendues par des valeurs et on retrouve ici les valeurs. Petite distinction que je voudrais faire entre objectif commun et collectif, après vous pouvez me dire que je joue sur les mots, c'est pas grave, c'est juste la notion que j'aimerais faire passer. Imaginons que je vais, je, vais, je vais solliciter Nicole, mais t'as pas besoin de monter, t'en fais pas. Imaginons que Nicole et moi, nous ayons l'objectif de jouer une sonate de Schubert, au pipeau. Dans le fond, on a un objectif commun, mais si y arrive et moi pas, ça ne change rien pour elle. Si moi j'y arrive et elle pas, ça ne change rien. Mais si notre objectif, c'est de jouer un quatre mains de Ravel, ce n'est plus la même chose. Parce que moi, je peux pas y arriver tout seul et elle non plus. Et c'est cette notion ici que je vais évoquer d'objectif collectif, c'est-à-dire un résultat qu'on ne peut pas atteindre tout seul. Et donc la question centrale qui se pose quand on réfléchit à cette approche par programme, à cette approche de collaboration pour faire quelque chose, c'est cette notion d'objectif collectif. Un, c'est, est-ce qu'on est au clair sur ce qu'on veut faire ensemble Deux, est -ce qu quelle est l'adhésion sur, ce, sur cet objectif Et trois, quelle est la contribution de chacun de chacune à cet objectif Comment ces différents morceaux vont euh, s'emboîter Alors, bon, c'est pas tout à fait parfait, mais ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'en fait, on n'a pas tous nécessairement le même morceau. On peut avoir des morceaux différents et ça n'empêche pas qu'ils s'imbriquent. Qu qui s'imbriquent, pardon. Et donc, ici, c'est euh, quelque chose qui, qui est, de mon point de vue, qui est assez important, c'est cette notion d'être au clair sur ce qu'on veut faire ensemble, comment on, on va y arriver. Oups, là, là c'est une petite erreur d'une animation de trop, pardonnez-moi. Oups. Non. Voilà. Je voudrais revenir ici sur cette question euh, de valeur sous-jacente, parce qu'il y a un élément qui est important, on a parlé de l'objectif, c'est les interactions. Et en fait... Quand on parle ici de valeurs, c'est quelle vision on a derrière cet objectif collectif, quelle vision on a du rôle de l'université aujourd'hui, quel accord on a sur, sur ces éléments-là, mais aussi la question des règles du jeu des interactions, comment on va travailler ensemble. Et juste pour mémoire, parce qu'on en, en a déjà parlé un tout petit peu, j'évoque ici ce que la recherche met en évidence comme un certain nombre de valeurs favorables à la créativité à l'adaptation qui est ce dont on a besoin dans ces cas-là, vous les découvrez, elles sont sans surprise, et c'est ce qui a déjà été raconté tout à l'heure par deux, deux personnes de groupes différents. Maintenant, la collaboration, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et euh, voilà, Classiquement, il y a plusieurs modèles, et, et avec des étapes, il y en a quatre, il y en a cinq, vous connaissez le principe, tout le monde doit faire carrière. Euh, la question, c'est qu'il y a toujours un moment où, il y a une phase qui est un tout petit peu euh, négative, c'est quand l'équipe, ce, le groupe là, qui collabore se retrouve dans le creux, là, dans cette phase dite d'insatisfaction qu'on peut décrire par ce qui est ici sur le tableau, là, la, la frustration, on a l'impression que ça avance pas, que ça ne marche pas, on commence à, à chercher à, à se hein, prendre le dessus, on va dire ça comme ça. Et en fait c'est là qu'il y a un élément qui est important, qui a déjà été, été souligné, euh, c'est... Quand le, le groupe comme ça est ensablé, il lui faut deux choses. Il lui faut une direction, c'est-à-dire savoir où on va, et on revient sur ces éléments tout à l'heure, et il lui faut du soutien, ce qui a été évoqué aussi par Caroline Sofferer tout à l'heure. Du soutien, ça veut, dire, ça veut dire des méthodes, ça veut dire, ça veut dire des de soutien psychologique, ça veut dire des, des choses comme ça. Mais il y a autre chose qui est importante, et, et, et c'est le lien aussi que je faisais, c'est la notion du leadership, et Caroline je crois aussi, ou non, peut-être quelqu'un d'autre a parlé de cette notion de leader et de leadership, et là j'aimerais juste m'y attarder quelques minutes, sur cette notion de, de leader et de leadership, parce qu'en fait on dit à eux, mais il faut un leader, puis s'il n'y a pas de leader, ça ne marche pas. Juste une petite parenthèse, ça c'était les relations de management, vous voyez c'était il y a longtemps, donc l'image est tout à fait sombre, euh, ça c'était voilà, un chef avec ses subordonnés. et puis après on a, on a beaucoup progressé et on a inventé les leaders et vous voyez que tout changeait et dans le fond ce qui se passe c'est que en fait un leader c'est un chef cool quoi. mais ça change rien sur les relations et avec ça on a perdu complètement cette notion qui est fondamentale pour la collaboration dans, dans le monde, c'est cette notion que le leadership est un phénomène collectif c'est à dire que quand on est en groupe, on essaie de s'influencer. C'est normal, on est fabriqué comme ça. À un moment donné, j'essaye d'influencer le groupe. Si le groupe accepte mon influence, à ce moment-là, j'ai le leadership. Donc, euh, s'il n'accepte pas, j'ai pas le leadership. Et la notion qui est, qui est importante par rapport à ça, de mon point de vue, dans cette logique-là de, de, de la collaboration, c'est cette notion de circulation du leadership. Alors l'exemple que je prends et qui devrait être bien compris ici dans ce pays, c'est les échappées en vélo. Quand est-ce qu'une échappée en vélo marche bien Une échappée en vélo marche bien quand chacun prend son tour et puis euh, prend le relais. Mais il y en a qui prennent le, le relais dans les montées, il y en a dans les descentes, il y en a qui prennent des cours, il y en a qui prennent des longs. Ce qui n'est pas, pas important, ce qui est important c'est que chacun contribue et qu'il y ait cette circulation de leadership, c'est-à-dire chacun en fonction de ses ressources, de ses compétences intellectuelles, des informations qu'il qu a, etc., etc. puisse contribuer à faire avancer le groupe. Mais là, on revient sur l'importance de euh, l'objectif collectif. Parce que c'est effectivement de savoir qui définit l'objectif collectif et comment ça se passe par rapport à l'objectif collectif. Et vous voyez euh, ces pauvres galériens qui se posent des questions là-dessus. Euh, en réalité, c'est très très important, parce que, euh, prenons une situation hyper basique, toute bête, toute simple. Je, je vais re Nicole, parce que je l'ai déjà vue une fois, donc je peux profiter. Euh, imaginons que Nicole et moi, on est dans une, dans un, une évaluation de, de, de programme, on est dans une réunion, on collabore ensemble, puis tout d'un coup, à 10h moins 5, Nicole dit « Bon, maintenant, il faut qu'on décide les critères d'évaluation. » On va Attends, qu'est-ce que tu nous fais, Bon. Si tu veux faire ta chef bah, Ce n'est pas possible, voyons. Bon, imaginons, on rembobine à 8h, on se retrouve, une équipe pour collaborer, et on dit, bon, à 10h, il faut qu'on ait décidé les critères d'évaluation. 10h moins 5, qu'est-ce que j'ai dit Moi, bon, vous avez compris. Hein. 10h moins 5, Nicole, bon, il faut qu'on décide des critères d'évaluation. Elle dit la même chose qu'avant. Sauf que tout le monde peut constater qu'elle est en train d'entraîner le groupe de travail, le groupe qui collabore vers son objectif collectif, parce qu'on était d'accord là-dessus. Donc vous voyez cette, cette notion-là, si on veut collaborer dans tous ces enjeux, c'est essentiel de clarifier euh, ces, ces objectifs euh, collectifs. Alors, Et, et, et je terminerai là-dessus évidemment qu'au plan institutionnel, ce qui me paraît important, c'est la clarification de l'objectif collectif et des valeurs, ça a été mentionné plusieurs fois, c'est s'assurer que les différents points de vue sont pris en compte, et bien sûr c'est des règles du jeu pour que le leadership circule, ce qu'on essaye de faire des fois dans les, dans les guidelines qu'on donne pour les, les processus d'évaluation. Et j'aimerais maintenant inviter la personne qui était dans le groupe 4 de venir raconter des choses... Alors pour que vous puissiez euh, caler votre énergie, je dirais presque plus rien après. Vous pourrez augmenter votre taux de caféine dans le sang dans pas longtemps. Bonjour. Alors je vais vous donner euh, ma lecture de ce qui a été discuté dans, dans le, le groupe 4 selon la consigne m'étaient confiés. Dans l'atelier 4, nous avons eu des témoignages de l'UCL, de l'ULB, de l'Université de Liège et de la haute école Francisco Ferrer. Ces témoignages concernaient trois exemples de réformes de programmes qui ont consisté à énoncer le profil de sortie des étudiants référentiels de compétences acquis d'apprentissage, je reviendrai sur cette notion de vocabulaire, et à adapter le programme en cohérence avec ce profil de sortie. Euh, il y a eu un ex et deux exemples d'innovation institutionnelle. Le premier exemple, c'était la mise sur pied d'un euh, service de soutien à la réussite et l'autre, euh, la mise sur pied de la formation, euh, formation pédagogique pour les nouveaux académiques. Euh, alors, moi, il y, y a trois choses qui m'ont marqué dans, dans cet atelier. Euh, deux préalables et puis l'idée essentielle sur le thème de l'atelier la, qui concernait donc l'accompagnement. Et le leadership pédagogique. Donc les deux préalables. Première chose, on a les différents exemples présentés, sont, ont été initiés par des, des motifs internes. Donc on, on, on parle beaucoup quand on parle des réformes de programmes, de pression externe, les évaluations externes, les audits, etc. Les impulsions politiques. Ici nous avons vu toutes des exemples qui sont partis d'insatisfaction de, des acteurs, des enseignants, de constats de, de taux d'échec, de constats d'incohérence de, de programme, etc. Donc euh, non, les réformes ne sont pas toujours euh, initiées par des pressions extérieures, il y a aussi une préoccupation pour l'efficacité qui vient euh, des acteurs eux-mêmes. Euh, deuxième, deuxième élément, deuxième préalable, à propos du sens, euh, on a vu dans les, les exemples racontés que le, les résultats espérés de ces réformes de programme sont bien sûr une amélioration de l'efficacité de la formation, mais aussi une explicitation du sens. Euh, par exemple, un, un des témoins a dit, euh, voilà, il y a un travail sur l'énoncé de, des acquis d'apprentissage pour le master en sciences psychologiques, ben, il disait on a réfléchi en être maître en sciences psychologiques à l'UCL, c'est être capable de. Donc, c'est un travail d'explicitation de la vision, du sens de la formation, etc. Euh, voilà, c'était la deuxième idée. Ces réformes contribuent aussi à clarifier le sens, euh, à, à expliciter des valeurs. Alors, maintenant, euh, sur le thème de l'accompagnement proprement dit. Euh, on en est arrivé très vite euh, au constat qu'un accompagnement est indispensable pour ces réformes qui sont très complexes, difficiles et qui concernent vraiment des changements de paradigme, comme plusieurs euh, orateurs l'ont déjà souligné. Donc un accompagnement méthodologique. Euh, une, une des intervenantes a dit très simplement et très joliment elle dit cet accompagnement méthodologique est indispensable parce que nous, on ne sait pas. Donc on constate les insatisfactions, les manques, mais on ne sait pas même, très bien même vers quoi aller, ni comment y aller. Donc un accompagnement méthodologique en termes de cadrage contextuel, de démarche, etc. a été souligné comme vraiment, vraiment important, mais difficile, complexe. Donc on, y voit, on voit assez bien clairement quels sont les problèmes on voit plus ou moins clairement vers quoi on veut aller mais on ne sait pas très clairement comment on va y aller euh, et on, les, les exemples relatés ont mis, ont mis en, en évidence des démarches euh, variables qui doivent chaque fois être construites en fonction de contexte. Euh, souligner la complexité et la difficulté de ces réformes parce qu'on doit travailler dans un cadre organisationnel et culturel qui est hérité, comme vous l'avez dit, depuis de nombreuses dizaines d'années. Dizaines Donc le la manière d'organiser l'enseignement est encore cloisonnée en attribution de cours, en heures, en crédit ECTS, et on ne sait pas toujours bien faire entrer les nouvelles méthodes dans ces formules anciennes d'organisation. Bien sûr, il y a aussi un héritage culturel qui fait qu'il est très difficile de mobiliser l'équipe des enseignants suffisamment, avec un, un nombre qui permette de vraiment ancrer la réforme et la faire réussir. Merci beaucoup. Voilà, je terminerai juste par deux, deux commentaires un peu, un peu généraux. Je crois que effectivement l'évolution du contexte d'enseignement supérieur a, a amené à de, de nouvelles pratiques. Et je pense que nous aurions bénéfice tous que nous soyons à refaire les liens entre ces pratiques et l'intention générale avec la vision globale, à reconstruire l'image globale, à faire ces liens et éventuellement à discuter la nature de, de cette image et, et se mettre d'accord sur une vision. Premier commentaire que je voudrais faire. Et le deuxième que j'aimerais faire, c'est qu'en réalité, bien sûr, il y a des cadres, des machins, des directives, etc. Mais mon expérience, je commence à être un peu un vieux client, euh, c'est qu'on a toujours pas mal de marge par rapport à ça et je pense qu'on a toujours pas mal de place, c'est ce que je vois dans beaucoup d'endroits, on a toujours pas mal de place pour faire quelque chose qui fasse sens pour nous, ça veut dire qu'ils rejoignent, qu'ils puissent rejoindre notre vision et nos valeurs et c'est bien sûr dans cette logique là que j'espère que les choses se développent. Je voudrais remercier mes co-oratrices et orateurs et vous de votre attention.